Chers traders et investisseurs, lundi 6 janvier, bonjour. Alors les bruits de bottes et menaces entre iraniens et américains, c'est-à-dire la géopolitique, prennent le dessus ce matin largement et donc les marchés baissent fortement, jusqu'à et 1,5% de baisse ce matin. Ils remontent légèrement à l'heure à laquelle nous nous parlons. C'est donc parfaitement logique dans ces cas-là. Et n'oublions surtout pas que les marchés jusqu'à jeudi dernier étaient à leur plus haut depuis de nombreux mois. Donc, on ne peut parler pour le moment, je dis bien pour le moment, que de consolidation. Mais attention, attention, soyons extrêmement vigilants, il est bien évidemment hors de question d'entamer toute nouvelle position en swing trading. Les, les, les gérants de portefeuille prient que les marchés ne baissent pas trop dans les jours qui viennent et seul le day trading par de tels, en de telles circonstances est roi. Nous surfons, nous surfons donc sur les vagues, au jour le jour il n'y a rien d'autre à faire. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux accompagnés de deux superbes médailles et d'un trade stoppé à son prix d'entrée. Espérons un après-midi aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.